Bonjour, c'est Mali, alors je vous fais une petite vidéo bonus sur le fameux professeur Didier, le druide, on va l'appeler le druide. Hein. Avec ses cheveux blancs, sa petite barbiche, ses lunettes. C'est en train de le visualiser au moment où je vous parle. Sa blouse blanche, eh bien le professeur Didier est dans la tourmente, puisque on le pousse vers la retraite et vers la sortie. Il aimerait bien rester à l'ISU de Marseille, hein, si j'ai bien lu. Il pourrait en fait, hein. Mais la direction n'est pas d'accord. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour lui. Et puis, euh, surtout, si on peut avoir des petites informations sur sa personnalité. Hein, il est quand même assez controversé. Bon. Donc, on va voir un petit peu si on peut avoir des informations. Alors, début et aversion. Bon. Le début d'une aversion. Donc Déjà, il est effectivement dans le collimateur, là. Hein. Des autorités, très certainement. Alors, le professeur, enfin, le druide Didier, Didier, Didier. Voilà, on va voir ce qui sort. On va mettre quatre cartes. Alors, embarrassé, peur, résister, partager. Bon. Alors, Embarrasser, oui, il est embarrassé. Mais il a peur de résister. On peut dire ça comme ça. Hein. Donc, il y a la notion de contrainte, là. Ça me fait penser. Hein. Et partager, partager. alors enfin, partager son opinion. On va voir ce qui sort. Alors, embarrasser, ouais. Donc là, il se cherche un peu. Hein. Euh, il y a une question de miroir. Alors, l'image de soi qui, qui embarrasse. C'est le reflet aussi de ce qu'il pense. Ça peut être le reflet de ce qu'il pense qui embarrasse. Il a peur. Donc, peur pour son... En fait, euh, peur... Pas, pour, pas peur pour son poste, mais peur plutôt... Par rapport... Euh, à des questions d'argent si vous voulez c'est la nourriture donc c'est le pain quotidien pour moi donc peur qu'on lui coupe quelque chose les vivres pas les vivres mais comment vous dire euh, qui ait des conséquences hein, euh, financières à mon avis ici il a peur par rapport à, à ce qu'on pourrait lui enlever et qui qu toucherait en fait son bien-être au quotidien un peu ça hein. résister ici donc résister et partager. Alors partager, c'est Superman. Alors résister, il y a des cartes qui sont mises. Ça peut être les postes, hein, les petites interviews qu'ils donnent, les blogs, enfin ce genre de choses. Là, on met des cartes résister. Donc résister avec. C'est comme s'ils mettaient des petites, des petites informations là. Hein. Alors embarrassé, peur, résister. Je vais voir après si je peux encore vous faire une petite histoire esclaves, se conformer, ouais, ouais, ouais, se conformer, esclaves, hmm. on va remettre des cartes, ici et là, ouais, ok, esclaves et se conformer, ouais, d'accord, Peur. Alors ce sont en fait si on regarde quand même les, les, les titres des cartes elles sont vraiment intéressantes parce qu'on a embarrassé donc il est embarrassé il a peur il résiste mais il est obligé de se conformer et à le fait d'être un esclave ici que ne qui ne lui plaît pas du tout et partager partager ces superman là alors ce que je vois ici c'est que je vais repartir vraiment sur la question de reflet. Ce qu'il reflète, ce qu'il reflète, ce, pardon, ce qu'il reflète, embarrasse autrui. Il a peur. Ça, c'est lui qui a peur à mon avis. Je le sens, euh, sens pas tranquille. Il a peur par rapport à son bien-être quotidien. Là. Il résiste. Alors, j'ai dit peur de résister, mais... Mm, oui il a peur de résister par rapport, euh, euh, par rapport à ce qu'il pourrait dire. Hein, c'est des petites cartes qu'on met. Ça me fait penser aux petits à des postes que l'on met. Vraiment, c'est ça. Des petits morceaux d'informations que l'on met là. Hein, ce qu'il pourrait, en fait, communiquer. Et donc, il va être obligé de se conformer. Marcher au pas. Hein, marcher au pas. Les, les soldats qui marchent au pas. Alors, partager. Il y a quand même, ici... L'idée d'être Superman, hein, on ne l'a pas encore eu cette carte, bon, si on l'a peut-être eu une fois, allez, on l'a une fois cette carte-là, Superman. Là, là partager, c'est que quelque part, il aimerait il aimerait bien quand même jouer un petit peu ce rôle-là, et partager avec autrui. Et ne pas du tout être esclave de, de ce serpent-là. C'est quand même un résistant à la base, hein, c'est-à-dire que... Euh, il euh, Comment dire c'est pas quelqu'un qui se laisse intimider facilement, moi j'ai l'impression. Il dit ce qu'il a à dire. Mais là, on lui a fait peur. Hein. Alors on va voir pourquoi est-ce qu'il a peur. Je dis par rapport à son bien-être au quotidien, il y a peut-être encore autre chose. En tout cas, là, malgré son envie de résister, il va être obligé de se conformer. Hein. Ouais. On va voir une carte sur la peur ici. On va remettre là. Et ici. Donc mentir. Ouais. Mentir. Prendre. Ouais, donc il a peur de quelque chose. Et fatigue. Ouais. Ouais, donc il y a ici, en fait, rien qu'avec cette carte-là, résister et là. Il est fatigué de résister aussi. Hein. Il y a une fatigue. Il est fatigué. Il est tout seul aussi. Il hein. n'y a pas tellement d'autres euh, scientifiques qui résistent. Hein, et, et, j'ai un ou deux noms qui me viennent en tête. Mais euh, dans la communauté vraiment scientifique, euh, il est très très isolé. Hein. Alors, on mentir. On va aller voir par ici, parce que là, j'étais seulement. Ouais, bon. Alors là, vous le voyez vraiment définitivement dans une espèce de goulée d'étranglement. Il est là. On sent que les, les choses, les murs se rapprochent. Il est fatigué de résister pour moi. Ensuite, ici, il y a mentir avec le... Oui, regardez, il y a le le, le, comment on appelle ça, le, le jury, les, les juges, les juges qui le jugent et qui veulent l'obliger à mentir. Ce qui le rendrait esclave du serpent. Là, il, est, il a un cas de conscience. Il a un cas de conscience parce que c'est un homme qui est intègre, qui est droit. Moi, j'ai l'impression, je, je le sens comme ça. Hein. Il est, il, et en fait, ils il disent ce qu'il pense et là, on l'oblige à mentir. Parce que ce qu'il dit embarrasse autrui. Mais en mentant, il se rend aussi esclave du serpent, là. C'est pas ce qu'il veut, hein. Alors on va regarder prendre. Prendre. Ouais. Ici vous avez la police. Je me demande s'il n'a pas un petit peu peur qu'il lui arrive ce qui est arrivé au professeur Four, euh, vous savez, qui en à la fin, qui s'est fait enfermer. Donc là, il a peur de se faire prendre. Hein. Il a peur qu'on lui prenne quelque chose. Mais je pense qu'il a peur pour son bien-être quotidien. Pour moi, ça, c'est le bien-être quotidien. Hein. On a euh, son repas, on est chez soi. Pour moi, c'est le bien-être, ça. Donc il a peur qu'on vienne le prendre. Ou alors, il a peur qu'on lui prenne son, des choses concernant son, euh, oui, son bien-être quotidien. Je ne peux pas mieux vous dire. Donc là, il est là de résister. Et donc, il va se conformer et marcher ou pas. Par contre ici Il y a quand même une petite rébellion Je vais mettre une carte sur partager Avec ce superman Alors je ne sais pas si c'est lui superman J'ai l'impression quand même que ce serait un peu lui Qui se voit un petit peu comme tel Il y a la laideur Alors la laideur c'est pas une belle carte Ça laideur Partager laideur hein. Les... Alors, Partager ça c'est les lits, ça peut être le lit d'hôpital hein. on va remettre encore une carte dessus pour avoir un petit peu davantage d'idées partager les ménager, euh pardon menacer, pardon menacer les et menacer les et menacer les et menacer, les et menacer. ouais ok là le, pour moi, c'est un peu la retraite, c'est le repos, ça. Donc, c'est. Et ici, ben c'est lui qui donne ses cours, c'est le professeur. Donc, on l'a menacé. Alors, attendez, on va dans l'autre sens. On l'a menacé de le mettre effectivement au repos. Donc, la, la laideur, le lait, ça veut dire que ça ne lui plaît pas du tout, c'est lait. Mais il a été menacé. On va remettre une carte sur le, le lit. Je le vois comme étant effectivement chez soi, au repos. Donc, pour ça, je dis que c'est la retraite. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir autre chose je vais mettre une carte dessus pour bien montrer qu'elles sont en relation avec ces deux-là. Coupable. Ouais. Ok. Donc là, il y a vraiment des menaces. Coupable. Et puis là, on a le, le, la police quand même. Coupable avec la joie. Ouais. Alors, ça, c'est euh, des gens qui se réjouissent de le trouver coupable. On va remettre encore une carte ici. Je vais voir si j'arrive à, à retrouver un petit peu ce que je veux me dire. Ah oui, je crois que je vois ce que c'est. J'ai compris. Bon, ok. Et là, j'ai le courage. J'ai un peu compris. Ah, c'est vraiment des cartes intéressantes. Voilà. Ben, écoutez, ça va vraiment très bien. Hein. Alors... <rire> Bon, là, vous avez compris, hein Donc, on l'oblige à mentir parce que ce qu'il pense ou ce qu'il reflète embarrasse, euh, embarrasse les, les gens qui, le, qui sont obligés de le... Enfin, qui sont obligés, non, qui le jugent, là, hein Donc, euh, là, il est obligé, Les gens, ces gens-là, sont obligés de le faire mentir, ce qui ne lui plaît pas du tout, parce que ça le rend esclave du serpent. Ce n'est pas du tout ce qu'il veut. Hein Mais il a peur. Alors, on a vu qu'il avait peur qu'on lui vienne... qu'on vienne le prendre chez lui, par exemple ou qu'on vient de lui prendre éventuellement des choses concernant son bien-être quotidien. Bon. Ici, on voit très nettement qu'il a été menacé par rapport à sa position de professeur. Hein, vous voyez ici le professeur. Et, alors, menacé euh, éventuellement de rester au lit. Ça ressemble un peu au lit, d'ailleurs. C'est amusant, hein, si on enlève le A, ça ferait, phonétiquement, ça ferait le lit. Rester au lit, donc rester chez soi. Alors, pourquoi Pourquoi bah, parce que il a joué un petit peu le rôle de Superman, c'est-à-dire que les gens se sont beaucoup euh, tournés vers lui. Il apparaissait comme euh, quelqu'un de, de puissant, de fort, qui a des connaissances, qui est capable d'aider, et donc il était là aussi pour partager. Or, eh bien, on le rend coupable de donner de la joie aux gens et de l'espoir. On le rend coupable de ça, parce qu'il a donné de l'espoir aux gens avec ses traitements. Et vous voyez ici qu'il ressort comme avec le courage et la mort. Hein Donc, en fait, il est coupable de donner espoir aux gens et de se battre avec courage contre la mort. Et C'est ça qu'on lui reproche. Les gens ne doivent pas être soutenus. Les gens ne doivent pas avoir l'espoir de trouver des traitements. C'est ça qu'on lui reproche. Bon, ben, je trouve que le jeu ne il, il sort pas bien. Donc, cet homme-là, eh il va être obligé de se conformer c'est-à-dire marcher ou pas, comme les autres. Je me demande aussi s'il n'y a pas eu des, des menaces de mort ici, parce que j'ai courage par rapport à la mort. Alors attendez, parce que moi j'ai interprété en disant qu'il donnait du courage donc par rapport à la mort ou la maladie, si vous voulez. Hein, en, en, donne, en disant qu'il euh, y avait de l'espoir parce qu'il y a des traitements qui existent et qui fonctionnent. Donc là, il a été jugé coupable pour moi, hein, puisqu'on avait vu aussi le, juge, le jury ici, les juges, il a été jugé coupable d'apporter de, de l'espoir aux gens, mais je me demande si en même temps il n'y a pas eu des menaces autres que celles d'être enfermé par, euh, par la police là. Est-ce qu'il a eu des menaces euh, qui toucheraient éventuellement son euh, plus que son bien-être quotidien, en fait, euh, son, sa vie Alors on va voir. Est-ce est qu'il a eu d'autres menaces alors ferme alors est-ce que ça peut être enfermé ferme on va voir alors ferme il euh, a... on va remettre une autre carte parce que ça c'est que les étoiles les étoiles on va remettre encore une petite une petite carte ici pour bien être sûr que je comprenne bien de quoi il s'agit et habitude alors habitude donc son habitude habitude j'ai demandé, est-ce qu'on l'a menacé d'autre chose Bah ben écoutez, euh, oui, on l'a on menacé de lui faire du mal. Hein. Là, vous l'avez ici. Hein. Donc il y a eu des menaces, à mon avis, contre sa vie aussi. Hein. Donc il y a les deux en fait. Hein, je, je crois que les deux interprétations sont valables. Elles ne s'excluent pas forcément l'une et l'autre. On le punit de donner effectivement espoir. Ou on le rend coupable de donner espoir à des gens euh, en faisant preuve de courage et en disant qu'il y a des traitements hein, pour, contre, contre la mort, contre le, la maladie. Mais il a aussi fait preuve de courage, lui-même, il a fait preuve de courage par rapport à des menaces qui, à mon avis, euh, ici, pourraient passer par des... Comment dire De la violence, hein, tout simplement. Hein. Alors, j'ai habitude. Ça veut dire habitude, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'il a dû certainement recevoir euh, très régulièrement habitude des menaces de de, de, de pas de, de mort ou, ou qu'on lui fasse du mal, en tout cas. Hein alors, ferme. Euh, alors, cette carte-là, ferme ou fermée, j'ai les étoiles. Euh, Est-ce qu'il reste ferme par rapport à l'espoir Je ne sais pas trop. Bon, là, j'ai compris. Mais alors, ferme. Je sais pas si c'est ferme ou fermé enfermé Pourquoi j'ai ferme Qu'est-ce qui est ferme le cycle, un cycle. Ah, un cycle qui serait fermé. La fin d'un cycle. Oui, parce que vous savez qu'il va aller en retraite. Il a 69 ans quand même. Je ne veux pas qu'il était aussi âgé, vous voyez. Donc cycle, cycle. Ouais, je pense que c'est... Euh... Alors, un cycle. J'étais en train de penser aux choses un peu universitaires, moi. Hum, on va remettre encore une carte sur ce cycle. Cycle qui se ferme, cycle qui se termine pour moi. C'est sa retraite, je pense. Voilà. On a deux personnes qui se qui sont, enfin, il y en a personnes qui se séparent, donc ça veut dire qu'il va partir. Hein. Il va partir, je vois partir d'un un côté. En tout cas, faire un choix. Il a pris le choix de faire quelque chose. Et à mon avis, c'est cycle qui se ferme. Hein. C'est cycle qui se termine, ça, je pense. Oui. Cycle. Bon, cette carte-là, on va l'analyser la, comme étant des choses un petit peu universitaires. Je vois comme un livre ici. Sinon, je ne vois pas ce que ça peut être. Donc il va partir. Hein. Euh, là, je crois qu'il n'a pas tout à fait décidé. Mais à mon avis. Euh, oui, je vois partir, moi. On va remettre une carte sur la direction, là. Mais bon, il se sera. Il se sera battu. Hein. Je peux vous dire avec ces cartes-là qu'il a vraiment été menacé. Hein. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'il dit. Alors, se vanter, ça veut dire qu'on va le savoir. Hein. Il va en parler. Il va communiquer le fait qu'il euh, qu'il va arrêter. Euh, oui, donc euh, ce que je disais par rapport au, au professeur euh, Didier le druide, c'est on peut ne pas aimer le personnage, on peut le le critiquer. Il n'empêche que moi les cartes. Et je suis objective, puisque je suis en Allemagne, donc de toute façon. Euh, je pas d'a priori pour ou contre le, le professeur, hein. mais au vu des cartes, moi ce que je vois c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment résisté en publiant des petits posts comme ça, en mettant des petites, euh, des, des petites, euh, comment on appelle ça, euh, des petits bulletins quoi en fait, hein. des petits bulletins comme ça en donnant vraiment euh, ses, ses opinions. Il a résisté euh, pour justement donner espoir aux gens. Hein. Donner courage par rapport à la mort, donner courage, apporter courage par rapport à la maladie, hein, en disant qu'il y, y a des traitements, etc., que ça fonctionne. Mais alors, encore une fois, vous voyez, en dessous, on l'avait bien vu, hein, il a été ici, on lui a demandé de mentir, hein, c'est clair, on lui a demandé de mentir. Et ce qui le rend esclave, du serpent. Donc le serpent, ben, vous savez qui c'est, hein, c'est les gens qui sont... Euh, en plus, c'est le, les gens qui sont malhonnêtes, mais en plus, le serpent, j'étais en train de réfléchir, que c'est aussi le symbole de la médecine. Hein. C'est-à-dire qu'on peut aller loin avec les cartes. On l'a menacé par rapport à son travail. On l'a menacé par rapport... Euh, régulièrement, on l'a menacé régulièrement. Donc, euh, c'était une habitude d'être... Il a été l'habitude d'avoir été menacé, d'avoir mal, enfin qu'on lui fasse du mal. Euh... Et il a eu peur, vraiment, qu'on vienne le prendre. Hein, prendre chez lui, peut-être, aussi. Hein. Qu'on vienne l'enfermer, à mon avis. Qu'on vienne le chercher. Ou bien, ou on lui prend peur, qu'on lui prenne aussi euh, euh, tout ce qui fait qu'il puisse continuer à vivre. Hein. Moi, moi, je le vois comme ça. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment eu des pressions. Ouais. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien un cycle qui va se finir. Et qui va, euh, il va communiquer le fait qu'il s'arrête. Et le côté super mal, je vous l'ai expliqué, hein en disant qu'il était là pour partager, hein, il est un petit peu superman, il partage auprès d'autrui, justement, ses connaissances, son optimisme, etc., en disant que, bah non, c'est pas si grave, on a des traitements, etc. Bon Et là, l'aideur, bah l'aideur, c'est chez soi, au lit, et c'est pas du tout ce qu'il veut. Mais à mon avis, il est obligé de s'y confirmer, de se conformer. Ah, justement. Bon, alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sinon On va poser la question, est-ce que le professeur euh, Didier quelqu'un euh, qui a voulu vraiment aider les gens ça ressort ici mais enfin on va quand même poser la question que est ce que c'est quelqu'un d'honnête donc alors angoisse bah, on, pour l'instant le jeu me dit qu'il a peur il a peur on va remettre une deuxième allez angoisse alors angoisse et éliminer Vous voyez il a peur hein. l'angoisse d'être éliminé ici hein. donc en fait le jeu me dit vraiment ce qu'il tracasse hein. Il a peur. Il a peur pour sa vie. Ben, il a aussi une famille. Il hein. n'a pas été voir, mais enfin, je crois bien. Hein. Voilà, il a peur. Il a peur. Et donc, euh, éliminé. Ouais. Donc là, il, il a angoisse. Donc, on le force à partir. Hein. Vous voyez, il est dans le train. Il dit au revoir. Et éliminé. Alors, ça, c'est quelqu'un qui est saoul. Ben, il a je me demande s'il a pas peur aussi qu'on le qu'on lui donne quelque chose euh, Comment dirais-je de nocif éliminé On va voir on va voir ce que c'est éliminé c'est lui qui doit être éliminé Enfin avec angoisse éliminé Moi je pense qu'il a peur qu'on lui donne quelque chose hein. qu'on l'empoisonne ou je ne sais quoi En tout cas il a peur de ça Stop. voilà vous avez vraiment la réponse ici hein. donc euh, pour arrêter cette, euh, cette angoisse et euh, cette peur d'être éliminé cette menace d'être éliminé et voilà stop bah ben, il arrête oui stop il arrête il arrête tout ce qui est en fait dans le domaine du médical hein. il va arrêter bon donc vous avez ici avec ce petit jeu de haut Alors, je pas, on me demande on me le demande dix mille fois mais chaque fois je dis c'est le jeu de haut euh, avec ce petit jeu, j'ai pas le boîtier, hein. attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est le jeu de haut. Avec ce petit jeu, vous pouvez vraiment faire une histoire, à hein, condition d'être bien, bien connecté à la personne. Vous avez toute l'histoire ici. Et je vous dis, et je suis 100% sûre de moi, que le professeur a été menacé par rapport à sa vie, par rapport aux violences qu'il pourrait subir, et par rapport à son bien-être quotidien. Que là, il a vraiment fait en sorte de résister hein, par un, en, en publiant des petits bulletins. Ça, c'est pour moi, c'est ça. En apportant un petit peu aussi c des petites cartes. Donc, ces petites cartes, des petites choses qu'il apporte un peu tous les jours. Mais qu'il est fatigué. L'assitude, c'est qu'il est fatigué. Il n'est plus tout jeune non plus. Hein. Il est fatigué parce qu'il se trouve aussi dans une situation où là, on voit très bien que les murs se rapprochent de plus en plus. Et puis, il est, il est au milieu. Hein. Donc, il est obligé de se conformer. Ça ne lui plaît pas, mais il est obligé. Alors, dernière carte sur lui. Enfin, bon, pour moi, je dois partir. Je ne le vois pas continuer d'une façon ou d'une autre. Non, stop. Voilà, la sagesse. Donc, c'est quelqu'un qui va être sage. Et qui va donc se mettre en retrait. Voilà. Donc, euh, au revoir, professeur. Hein, merci de votre aide. Il a aidé beaucoup de gens, il a soigné beaucoup de gens, il a pris beaucoup de risques. Et là, maintenant, eh bien, il est sage. Et donc, il va se mettre en retrait et continuer continue à regarder un petit peu comment la situation va évoluer. Voilà. Donc, je le vois vraiment se mettre en retrait. Mais il a vraiment peur. Vous savez à quoi je pensais à cette carte-là quand je éliminais avec la carte de l'alcool Je pensais à Claire Sévrac. Hein. Vous connaissez certainement, hein euh, cette remarquable femme qui a écrit euh, le livre euh, La Guerre Secrète contre les Peuples hein. si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à lire son livre ou à regarder l'émission où elle justement elle disait euh, toute la vérité sur ce qu'il y a dans les Vax etc hein, elle, a, elle a mis au jour un vrai scandale très documenté et eh bien, elle est morte chez elle on ne sait pas de quoi voilà, donc euh, morte peu de temps après après avoir euh, fait des conférences, tout ça, avoir fait publier son livre, elle est... ben pour moi, elle a été éliminée aussi, et on ne sait pas de quoi. Donc, il euh, y a des chances qu'on lui ait fait prendre quelque chose, une quelconque substance. Donc, c'est à ça que je pensais, en fait, hein, éliminée. D'ailleurs, tiens, on peut demander, est-ce que Claire Sévrac a été éliminée Tiens, pendant que j'y suis, hein, parce que j'étais en train de penser à elle, on va voir ce que le jeu va me dire. Alors stupide, j'ai stupide. Pourquoi j'ai stupide Est-ce que c'est stupide ce que je dis ou bien quoi Ah ben regardez ce que je sors <rire> Alors là franchement faut le faire. Ben non c'est qu'elle oh, stupide. Alors ne sais pas si elle était stupide la pauvre M en disant je dirais qu'elle ne s'est pas méfiée. On lui a servi quelque chose. Hein, stupide c'est euh... le jeu parfois il est un peu direct. Ça veut dire qu'en fait elle a pas fait attention elle a pris quelque chose. on donc on a bien versé quelque chose euh, euh, qui, euh, qui, qui a été certainement, euh, on va dire, euh, nocif pour sa santé. Hein. On va remettre encore une carte. Alors, stupide et joie. Ah, donc, il y a eu de la joie après, par ailleurs. Hein. Alors, pas elle, hein, mais bon. Les gens qui l'ont éliminée, j'imagine. Voilà. Ben, après, elle était dans le tourbillon, quoi. On va remettre encore une carte. Hein. Je suis un peu partie sur autre chose. Hein. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, mais là détruire, voyez ce que je sors comme carte, détruire, ouais ouais voilà, détruire tout ce qui est beau. Hmm. Pauvre Claire, hein, moi pour moi elle a, elle a vraiment été euh, ouais pour moi on lui a mis quelque chose, on lui a versé quelque chose et, euh, et donc du coup et eh bien voilà. Il y a des gens qui se sont réjouis de ça d'ailleurs. Hein. C'est aussi des gens qui ont la joie de détruire. Vous pouvez voir aussi ça comme ça. Hein. Ok, on va rester là sur Claire. On va donc quitter notre cher professeur. Donc, euh, on va laisser partir en retraite. Hein. Il, a, il a déjà beaucoup contribué à, à aider les gens et puis à révéler quand même euh, plein de choses, notamment sur le vax. Voilà. J'espère que ce petit tirage bonus vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des remarques ou des questions. Et merci encore beaucoup, beaucoup de votre fidélité. Au revoir.